Bonjour, je suis Régis Samon, chef d'entreprise, coach et formateur marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente. Vous suivez les vidéos de la section entrepreneuriat du cabinet AMP. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup d'aspirants entrepreneurs se posent. Est-il indispensable de se former avant de créer une entreprise? Alors, ma, ma réponse est claire. Il n'est pas du tout indispensable de se former avant d'entreprendre, ni même pour réussir. Alors, dit comme ça, ça paraît paradoxal puisque justement le cabinet MP organise des formations en entrepreneuriat. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'au-delà de l'aspect commercial, je me dois de vous donner mon opinion sincère sur ce sujet. Donc je le répète, on n'a pas besoin d'être formé en entrepreneuriat avant de se mettre à son propre compte. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas 1 plus 1 est égal à 2. Donc pour réussir en entrepreneuriat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vous faut deux choses. Il vous faut un, de l'expérience, et puis deux, il vous faut un très bon état d'esprit. C'est quoi l'expérience? L'expérience, c'est tout simplement pratiquer quelque chose. Au quotidien, se tromper, tirer les leçons de ses erreurs et les corriger ainsi de suite, suite. Donc pour faire simple, l'expérience, c'est apprendre par l'échec. Donc, tous ceux qui ont réussi en entrepreneuriat, je vous dis, tous ceux qui ont réussi en entrepreneuriat vont souvent vous dire que leur début étaient difficiles, qu'ils ont connu souvent des échecs. Pour ceux qui suivent déjà les interviews des grands entrepreneurs. Donc, on essaie, on se casse la tête, on tire les leçons, on recommence jusqu'à ce qu'on réussisse. C'est tout bête, mais c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience. Pareil en athlétisme dans tous les domaines. Maintenant, le deuxième élément de succès en entrepreneuriat, c'est le bon état d'esprit. Les entrepreneurs à succès vont très souvent vous parler de, des valeurs comme la persévérance, la rigueur, la discipline ou encore cultiver l'humilité, la passion. Donc, il faut acquérir ce genre de valeur-là pour réussir en business. Donc, je le répète, se former avant de se lancer dans l'entrepreneuriat n'est pas du tout indispensable. Parce que les deux éléments nécessaires pour réussir dans ce domaine que sont l'expérience et le bon état d'esprit, eh ce, des, ce sont des éléments qui peuvent s'acquérir sans aller... Prendre des cours obligatoirement chez quelqu'un. Maintenant, mon conseil personnel, ça c'est mon avis. Il est toujours bon de vous former avant de vous mettre à votre propre compte. Ce n'est pas indispensable, mais c'est mieux de le faire. Pourquoi je le recommande Eh bien, c'est simple. Si je recommande de vous former en entrepreneuriat avant de vous mettre à votre propre compte, c'est tout simplement pour vous aider à réduire le prix que vous allez payer pour acquérir l'expérience et le bon état d'esprit. Le prix à payer de l'inexpérience, c'est quelque chose que les entrepreneurs évaluent très mal. C'est vrai que la formation n'est pas indispensable pour entreprendre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte très cher d'acquérir les compétences d'entrepreneurs sans une formation. D'abord, ça va vous coûter de l'argent, beaucoup d'argent. Je m'explique. Je vous ai dit tout à l'heure que pour gagner en expérience, il fallait apprendre par l'échec. Ok, Les gens aiment bien ça, les citations du genre, l'essentiel, ce n'est pas de tomber... Mais c'est de vous rélever. Ou d'autres paroles du genre pour vous motiver. Ok, ça c'est bien tout ça. Mais ce qu'on ne vous dit pas souvent, c'est qu'on ne sort pas d'un échec en entrepreneuriat comme si on sortait dans un dîner gala. Ah, ça, c'est quelque chose qu'il faut vous mettre une bonne fois dans la tête. Pour toutes. Vous devez savoir que quand on ferme une entreprise, c'est parce que l'entreprise ne marche pas. C'est ce qu'on appelle dans le jargon euh, économique la faillite. Mais la faillite, ça veut dire beaucoup de dettes pour l'entrepreneur. La faillite, ça veut dire des loyers impayés. La faillite, c'est des salaires, des arrêts de salaires. La faillite, c'est encore des fournisseurs qui vous traquent. La faillite, c'est l'administration fiscale qui vous pousse parce que vous n'avez pas payé les impôts. Ah oui Donc, il faut savoir que 99% des entrepreneurs qui échouent sortent de l'entreprise généralement endettés. En plus, vous n'avez plus rien comme capital. Donc, quand les gens vous disent « Oui, il faut savoir se relever après un échec », c'est bien beau mais avec quel argent tu vas te relever C'est ça. Souvent, vous n'avez plus rien. C'est ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs abandonnent. Moi, j'ai créé neuf entreprises. J'ai échoué six fois avant de trouver la bonne combinaison. Mais ces échecs-là, ces échecs-là, qui échecs m'ont coûté énormément. Voilà pourquoi je vous recommande de vous former avant d'investir le moins de sensible quelque part. Formez-vous auprès des gens qui ont de l'expérience. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui ont de l'expérience ont déjà payé le prix des erreurs pour vous, à votre place. Donc, c'est des gens comme ça qui vous forment, ils vous évitent de perdre votre argent à votre tour. Voilà comment vous allez réduire le coût de votre apprentissage par l'échec. Maintenant, je vous ai dit aussi qu'il fallait acquérir le bon état d'esprit pour réussir. Mais le bon état d'esprit, ça s'apprend comment On développe le bon état d'esprit en côtoyant les personnes qui ont déjà eux-mêmes ce bon état d'esprit. Je vous donne un exemple simple. Si vous avez décidé d'aller à une manifestation avec quelqu'un qui est très ponctuel, quelqu'un qui aime aller à l'heure, vous allez voir que cette personne-là va vous mettre la pression pour arriver à l'heure. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voulez rire aujourd'hui, commencer à côtoyer des gens qui aiment rigoler, des rigolos. Voilà. Mais malheureusement, vous pouvez ne pas avoir tous ces gens là autour de vous. Il y a des gens qui n'ont pas du tout un bon entourage. C'est en cela que les bons programmes d'entrepreneuriat proposent, je dis bien les bons programmes, proposent des services de coaching de mentoring ou de développement personnel. Le mentor, le coach, le motivateur, ce sont des professionnels en fait que vous allez payer pour vous aider à développer le bon état d'esprit. Voilà, c'est tout. Donc ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est ceci. Il n'est pas du tout indispensable de se former avant d'entreprendre un business. Mais il est préférable de le faire. Si vous vous lancez dans un business sans formation, vous risquez de supporter des coûts très élevés pour acquérir les deux éléments nécessaires pour réussir en affaires, c'est-à-dire l'expérience et le bon état d'esprit. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je termine toujours en disant à ceux qui m'écoutent pour la première fois, notamment ce qui concerne la section entrepreneuriat, parce que nous avons trois sections cabinet AMP. Donc si vous voulez éliminer les éventuelles zones d'ombre, vous voulez mieux comprendre mes conseils, vous voulez les appliquer de façon juste, je vous recommande de vous abonner à mon site internet qui s'affiche à l'écran